Cet ouvrage est né d'un constat, c'est le prodigieux succès depuis quelques années euh, de la notion de résilience qui est portée par un certain nombre de psychologues, et notamment... Euh, Bien sûr, Boris Cyrulnik, euh, et qui témoigne, selon nous, euh, d'une aspiration qui est au fond assez fondamentale, qui est l'aspiration à retrouver la santé euh, après une épreuve de vie, de rebondir. Euh, et cette aspiration, elle n'est pas nouvelle, elle remonte euh, au début de l'humanité, et on la retrouve exposée chez les philosophes grecs, chez, chez les Romains, euh, on la retrouve dans un certain nombre d'œuvres littéraires, euh, comme on la retrouve dans de la sociologie, la sociologie clinique notamment dans de la philosophie existentielle et dans la psychologie. Ce qu'on a souhaité faire, parce qu'on a à sciences humaines euh, cette culture et on est un bon observatoire pour ça, c'est euh, déplier au fond euh, toutes, euh, toutes ces ressources euh, qui existent euh, de, de l'Antiquité grecque jusqu'à aujourd'hui euh, pour comprendre les grandes attitudes face à une épreuve de vie et les ressources à disposition de chacun, qui sont euh, très multiples en réalité. On a essayé de choisir des contributeurs issus des diverses disciplines des sciences humaines. Euh, donc nous avons des psychologues comme euh, Boris Cyrulnik justement ou, ou euh, Christophe André, euh, mais aussi des philosophes euh, comme Claire Marin qui ont un autre point de vue euh, plus critique euh, sur euh, le paradigme de la résilience par exemple, euh, il y a aussi des journalistes qui ont, qui ont travaillé sur ce sujet, des, des journalistes du magazine sciences humaines euh, qui, sont, euh, qui sont représentés, et puis des sociologues aussi parce que eux aussi ont, ont beaucoup étudié euh, les attitudes euh, humaines euh, face, aux, face aux épreuves et, euh, et la manière qu'avaient les individus euh, de réagir et de rebondir ou pas. Henri Laborie, en 1976, a observé des rats euh, en laboratoire. Il a mis un, un rat plutôt sympathique et, et, et plutôt inoffensif face à un rat agresseur euh, et il s'est rendu compte que dans ce contexte-là, euh, le rat avait trois attitudes possibles euh, soit euh, d'étaler, euh, s'enfuir, euh, soit euh, combattre euh, l'agresseur, euh, soit euh, plier les euh, et puis attendre que les que les coups passent. Et en fait. Il existe de nombreuses études faites par des psychologues, faites par des économistes, faites par des sociologues, qui montrent que ces attitudes du rat, on les retrouve aussi, euh, finalement, ces grandes attitudes combat, fuir ou subir, on les retrouve aussi chez les humains. Par exemple, il y a Albert Hirschman, qui est un socio-économiste, euh, qui a montré que euh, dans des situations où ils étaient mal au travail, euh, les salariés, finalement, avaient trois possibilités. Euh, exit, euh, quitter leur travail, euh, Voice, protester... Euh, ou bien euh, plier les shields, ce qu'il appelle royalty et être loyal à leur entreprise, mais en souffrance. Alors, euh, bien sûr, euh, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il y a une stratégie qui est, qui est plus efficace euh, que l'autre euh, En réalité, non, ça dépend beaucoup de, de chacun, euh, ça dépend beaucoup du contexte. Euh, et euh, on se rend compte que les attitudes qui sont quelquefois plus dévalorisées dans notre monde social, euh, comme le fait, par exemple, de plier les chines, euh, euh, au lieu de combattre, euh, quelquefois permettent, dans des situations euh, de souffrance intense, au contraire de puiser des ressources en soi-même pour affronter euh, une adversité, là où le combat euh, va épuiser la personne euh, inutilement et la priver de ressources précieuses pour la suite Face à une épreuve de vie, euh, il y a souvent deux choses qui se superposent. Il y a la, la douleur, la douleur de la perte en général, parce qu'une épreuve nous prive toujours, nous mutile. Euh, on perd une partie de son identité, on perd quelqu'un qu'on aime dans les situations de deuil ou de rupture amoureuse, on perd son travail. Et ça, ça crée une, une douleur psychique. Mais à cette douleur psychique s'ajoute souvent euh, une, une souffrance, ce que Durkheim appelait « une souffrance de la souffrance », qui est le sentiment de se sentir finalement muré euh, dans sa douleur. Euh, la souffrance, ce n'est pas seulement le fait d'avoir mal, euh, c'est un rapport au monde. C'est le fait de, ne, de se sentir isolé des autres, incompris, et en même temps un poids pour les autres. Et euh, euh, C'est la raison pour laquelle l'environnement amical, l'environnement euh, euh, parfois soignant, l'environnement... Euh, associatif, professionnel, scolaire, est toujours fondamental pour se relever d'une épreuve. Les autres, ils ne nous enlèvent pas la douleur de la perte, mais ils nous permettent de, de fissurer ce mur qui nous entoure et de retrouver le, le chemin de l'humanité et de la vie. Revivre après l'épreuve, ce n'est pas un livre de bien-être comme on en trouvera d'autres dans les rayons psychologie des des librairies, euh, c'est vraiment un, un ouvrage issu des sciences humaines euh, qui rassemble des contributions extrêmement polyphoniques euh, et, et transversales. Et, euh, et je pense que c'est. On n'y trouvera pas des clés, mais on y trouvera euh, des, des ressources, euh, d'abord euh, pour se reconstruire et aussi pour comprendre quelque chose qui me semble très important c'est que euh, l'expérience de la souffrance, elle est universelle. Quand on souffre, on se sent seul. Euh, en réalité, euh, il y a des siècles et des siècles euh, d'humains euh, qui sont passés par ces épreuves avant nous euh, et, et qui ont réfléchi, qui ont apporté une réflexivité et, et on gagne à les lire euh, parce qu'ils nous offrent chacun à la fois des exemples, des ressources, quelquefois des tremplins pour créer nos propres solutions.